Simple parcelle de vie Entends ma petite voix Coucou, coucou, coucou, je suis là Mais tu ne, tu ne, tu ne me vois pas Coucou, coucou, coucou, je suis là Sur la terre tout, tout, tout en bas Dans le ciel et les étoiles La planète où je suis né. File comme un vaisseau spatial Dans la grande immensité je suis là Mais tu ne, tu ne tu ne me vois pas Coucou, coucou, coucou Écoute-moi Écoute, écoute cette histoire-là Qu'est-ce que tu fais, Colline Bah tu vois Je mets mes bottes de cette lieu Des bottes de cette lieu, ça Mais ce sont les bottes du jardin Tu veux parier Regarde, viens avec moi Ça va à la une, à la deux, à la trois Yahoo Oh, ça marche <rire> Ouais wow Ça, alors, j'y comprends plus rien <rire> Ce sont des bottes magiques, c'est tout Bienvenue au jardin des coccinelles Le jardin des coccinelles wow Mais où sont-elles Eh bien, allez les chercher Ouais, allons-y Il hey, y en a ici Il y en a ici, Colline hey. Tu rigoles C'est des puissants, ça <rire> Ah bon Bah Tu vois, il y en a plein sous les feuilles Oh, oh dis donc, c'est pas joli-joli, hein Bon, bah, je vais chercher quelque chose qui va les calmer, moi. Ah, oh, mais c'est C'est passé C'est bon, je les ai eu. Ouais mais ça a tué aussi la coccinelle C'est quand même dommage Pauvre petite bête <tousse> Ouh mais il y en a un qui est pas mort <tousse> Tiens <tousse> mais, mais ça ne marche plus parce que les pucerons s'habituent au poison On dit qu'ils deviennent résistants Regardez, plus rien ne les arrête Je crois qu'avec ton produit, ça fait une grosse bêtise hein? Les coccinelles sont mortes maintenant Sina, qu'est-ce que je peux faire L'équilibre est rompu Sans coccinelles, les pucerons vont pouvoir s'en donner à cœur joie Et si on pouvait faire venir d'autres coccinelle Ben, on va essayer Ouais, les voilà! voilà. Oui. Vive les coccinelles! Vive oui. les coccinelles! Quand les coccinelles reviennent... Les pucerons se font manger, leur nombre diminue et alors l'équilibre est retrouvé Heureusement, il était temps, hein Le problème, c'est qu'on n'est pas du tout sûr qu'elle reste Regardez notre joli petit jardin, par exemple Il est entouré de grands espaces de culture sur lesquels on répand d'énormes quantités d'insecticides pour tuer les parasites Et en même temps, tous les autres insectes Faut que ça cesse, foie d'araignée Jolie coccinelle sur mon doigt Ouvre tes ailes pour moi Jolie coccinelle sur ma main Combien as-tu de points J'en ai 11 ou neuf, tout neuf J'en ai 5 ou sept, bien net Quand je pars à la chasse, j'aime bien être belle Je suis une coccinelle J'ai un problème dans mon verger, il y a trop de pucerons affamés. Mais je veux pas d'un jardin artificiel, je veux des coccinelles dans mon ciel.